Oh, Est-ce qui reste du monde ici, là? Hein? Moi, je viens de dire ça à Mascouche, mon ami, quand ça partait dans les classes, pas dans les classes, mais dans quoi donc il faut dire là? L'enseignement chrétien? Tu as encore des classes? Oui. Hein? C'était comme un gros troupeau qui partait, hein? C'était... Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue ce matin à cette belle célébration. Merci encore pour l'équipe de louanges, c'est tellement bon d'avoir ces chants-là qui préparent nos cœurs, mais fait pas juste nous préparer nos cœurs, mais nous conduit dans, dans l'adoration de ce grand Dieu. Comme on étudie ensemble dans l'Apocalypse, hein, quand les, tous les peuples, les myriades étaient autour de l'agneau, célébraient, adoraient ce c'est ça qu'on va faire. C'est pas plate. C'est merveilleux. T'sais, il y en a qui pensent qu'au ciel, on va avec la harpe, là, puis on va se promener sur les nuages. Non, au ciel, là, ça va être... Euh, ça, va être ça va être parfait, oui, ça, ça va être soi. Alors, euh, très bien. Oups. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans vos bibles, dans Jean, chapitre 13. Euh, tellement un beau passage, passage qui, euh, lorsqu'on le comprend, est troublant. Ou oh, du moins, euh, tout un défi pour nos vies, tout un défi pour nos vies euh, à l'Église, à la maison, avec notre prochain. Dans Jean chapitre 13, au verset 1, on peut lire hein, version euh, Louis second 21. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son, cœur, que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Ça, c'est quelque chose. « C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait, remis, avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la terre. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne, le, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas peur avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à, à table et leur dit, «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 Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Un beau passage, n'est-ce pas? La dernière fois que j'ai enseigné sur ce passage-là, ça fait dix ans. Et j'avais enseigné ça à l'occasion de, euh, de la passation de mon leadership à l'église de Mascouche à celui qui était pour me remplacer, Mathieu Gigaf, un de mes protégés que j'avais travaillé avec lui pendant dix ans. Alors, ça a été vraiment une belle fête. Quelques-uns d'entre vous, peut-être, étaient là. Ça a été, euh, on avait appelé ça « Retour vers le futur ». C'est un petit jeu de mots avec, euh, avec le film. C'était « Retour sur des 30 ans de ministère et là, vers le futur », parce qu'on ne veut pas rester sur le passé, on va aller vers l'avenir. Et là, euh, j'avais à adresser en dix minutes mes recommandations à Pasteur Mathieu. Alors, tu dis quoi, là? 30 ans de ministère à, à un homme qui va prendre ta place. Alors, j'aurais pu avoir une liste de 30 choses à lui recommander. Mais euh, je me suis arrêté à, à une seule chose. Euh, et voilà, il ne faut pas oublier ça. Une seule chose. Et. Euh, c'était ce, ce passage. Non, c'est pas vrai. Oh. La manette a pu elle, comme ma terre. Alors, clique, lise. Alors, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je, je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Alors, Paul invite les chrétiens à suivre son exemple parce que lui suit l'exemple de Christ. Mais c'est quoi suivre l'exemple de Christ? On pourrait étudier des centaines d'exemples que Jésus nous a donnés, mais dans le passage qu'on a aujourd'hui, Jésus nous donne un exemple suprême, un exemple d'amour et de service. Paul nous invite à à suivre son exemple d'amour et de service que lui a suivi d'amour et de service de Jésus. Et ce passage-là, il est, comme je l'ai mentionné tantôt, vraiment dérangeant. Lorsqu'on le comprend vraiment. On peut le comprendre d'une manière intellectuelle, mais que cette connaissance-là passe de notre tête pour aller jusqu'au niveau du cœur, ça, c'est une autre histoire. On dit que le plus grand parcours de l'homme qu'il a à faire dans sa vie, c'est sa distance entre sa tête et son cœur. Et c'est pour ça qu'à la fin du passage, hein, J euh, euh, Jésus termine ici, « Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Donc, savoir, ce n'est pas suffisant. <coughs> Pardon. Alors, je prends, je prendrais une petite bouteille d'eau, un petit verre d'eau. Même de l'eau pas bonne. Ça va être bon. Alors, ce passage-là, comme on a déjà vu ensemble, fait partie de l'Évangile de Jean, pour ceux qui sont avec nous seulement depuis quelques semaines. Et l'Évangile de Jean, comme tous les livres de la Bible, veulent nous centrer sur la personne de Jésus. Chaque livre de la Bible nous révèle quelque chose au sujet de Jésus. Peut-être pas chaque passage de la Bible, parce que des fois, il y en a que ça devient ridicule comment il essaie de voir Jésus dans des détails dans lesquels il ne l'est pas. Mais le principe est quand même vrai. Tout la Bible nous pointe vers Jésus et veut nous faire découvrir qui est Jésus. Dans le passage suivant, dans le texte, hein, on a vu ensemble c'est le verset central de l'Évangile de Jean,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 « Afin que vous ayez la vie en son nom. » Donc, chaque idée dans l'Évangile de Jean, c'est de découvrir l'identité de Jésus, puis de quelle façon ça puisse avoir un impact dans nos vies, et particulièrement la nouvelle naissance. Donc, si vous comprenez qui est Jésus, si vous êtes conscient qui est Jésus, ça change toute la perspective de ce passage-là. Ça n'aura pas l'impact que ça devrait avoir dans vos vies si vous ne comprenez pas qui est Jésus. Si Jésus est juste un, un exemple à suivre, un quelconque un leader spirituel, ça n'aura pas d'impact sur vos vies. Des gens qui meurent sur la croix, il y en a. Hein, à part que dans certains pays, les gens ils se font crucifier littéralement. Mais ça n'a pas la même valeur, ça n'arrive même pas à la cheville du sacrifice de Jésus parce que Jésus est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, ce sacrifice-là est un scandale, mais aussi une preuve d'amour extraordinaire, comme on a chanté ce matin. Quand vous doutez de l'amour de Dieu... C'est parce que vous n'avez pas compris la croix. Parce qu'il n'y a plus, pas plus grande manifestation de l'amour de Dieu que la croix. Alors, dans ce passage-là, il nous fait encore découvrir une autre perspective de la personne de Jésus. Un modèle à suivre, parce que dans le texte, littéralement, il invite ses disciples à suivre son exemple. Son exemple d'amour et de service. Et même, je ne suis même pas sûr si le mot « service » est suffisant. Amour, sacrifice. C'est vraiment un pas plus loin. Le texte nous dit que ces événements-là se sont produits avant la fête de Pâques. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans notre texte ici, mais on sait que ça fait référence au dernier repas que Jésus mangeait avec ses disciples. Jésus, quand on lit les autres évangiles, on découvre que Jésus a pris un soin particulier pour célébrer cette fête-là. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il est en train de célébrer sa Pâque. Il n'est pas en train de célébrer la Pâque. Il est en train de célébrer sa Pâque, c'est-à-dire que. Au moment où, dans, en Égypte, Dieu a donné ses, son, ses commandements au sujet de cette fête perpétuelle qu'il devait faire à chaque année, tous les éléments de cette fête, qui était commandés par Dieu avec des prescriptions très précises, étaient pour trouver son accomplissement dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, on est à un moment très mémorable. Parce que la fête de Pâques était commandée, faisait partie de quelques fêtes, et était aussi, la fête de Pâques était associée à la fête des pains sans levain. Et l'idée des pains sans levain fait encore une référence au moment où ils sont à l'Égypte. La fête de Pâques est la première journée, mais la fête, ça s'échelonnait sur huit jours. Donc, première journée la fête de Pâques, après les sept jours qui suivent, ce sont les, la fête des pains sans levain, et tout ça est relié à l'époque de euh, de l'Égypte. Le levain c'était euh, symbolise l'influence. On voit ça même à un moment donné où Jésus dit à ses disciples de se tenir loin des leaders spirituels, de se tenir loin de leur levain, de se tenir loin de leur influence. Et règle générale, le levain est utilisé dans un sens négatif. Donc, Jésus invite ses croyants, ses disciples, à ne pas être influencés par le mal, à ne pas être influencés par ce qui est négatif, ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu a donné la fête, la fête des pains sans levain, c'était au moment où Dieu dit, « Ne vous laissez pas influencer par les Égyptiens, ne vous laissez pas influencer par les valeurs égyptiennes, par les croyances égyptiennes, détachez-vous de cette influence. » Et euh, c'est encore aussi vrai aujourd'hui, aussi vrai aujourd'hui, où Dieu nous invite à avoir du discernement pour discerner le, du, le bien, du mal, du vrai, du faux. C'est pour ça que le, euh, le croyant, il doit euh, se nourrir de la parole pour détecter les mensonges du diable, pour découvrir la vérité de Dieu. Remplacer le mal par le bien. J'ai écrit une lettre... À aux leaders de nos églises, cette semaine, et c'est ça, la Bible nous invite, surmonte le mal, comment? Par le bien. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de choses qu'on ne fait pas. Quand j'étais jeune, croyant avec mon épouse, on était en vacances à quelque part, puis euh, euh, quelqu'un pose la question, c'est quoi euh, des chrétiens évangéliques? Et on avait répondu d'une manière totalement stupide, ben on, nous, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ci, puis on n'a pas le droit de faire ça. C'était vraiment évident, ça, hein? Mais il y a des chrétiens, les enfants, c'est comme ça qu'ils pensent. Tu sais, « Ah oh là là, fouet! » C'est-tu plates. Tu sais. c'est pour ça que je me suis occupé de la jeunesse pendant que mes enfants étaient adolescents. Je travaillais avec eux autres pour leur démontrer que la vie chrétienne, c'est « sharp! » La vie chrétienne, c'est « fun! » Mais c'est du bon « fun! » Tu sais, tu as du plaisir avec des choses qui sont bonnes. Alors, pense à ça. Est-ce que dans la façon dont vous élevez vos enfants ou vos petits-enfants, quand vous leur parlez de votre foi, est-ce que c'est est juste, « Ah ben ça, il faut pas que tu fasses ça, puis ça, il faut pas que tu fasses ça, puis ça, il faut pas que tu fasses ça. » Bien, c'est vrai que des fois, il faut le dire, mais ça peut pas se résumer à ça. La foi, c'est quelque chose qui est beau, qui est vivant, qui est excitant. Donc, la fête de Pâques, c'est la, la première journée de ce, cette longue célébration. Hey, C'était des gars de party, eux autres, hein? huit jours. Là, Nous autres, Pâques, c'est une journée, on a de la fin de semaine, eux autres, huit jours. Hey, quand ils se mariaient, ce n'était pas une journée, là. ça durait plusieurs jours. C'était un peuple joyeux. Alors, la première journée, c'est la fête de Pâques. On, est, on se trouve avec le jeudi, le jeudi après-midi, on croit. Mais la, le repas du Seigneur a eu lieu le, le jeudi soir. Puis, il y a eu tout un débat sur cette question-là. Est-ce que c'était vraiment là? Puis, il y a des façons de le compter qui expliquent qu'ils sont vraiment au bon endroit. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et là, on est, l'après-midi, ce qu'il faisait, c'est que dans la fête de Pâques qui était commandée, on immolait un agneau. Dans le jeudi après-midi, le prêtre utilisait le sang pour asperger l'autel, et l'agneau lui-même, on l'apportait pour le souper le soir, ce fameux souper qui se déroule devant nos yeux euh, dans le texte. La différence, c'est comme dans un genre, un d'eux c'est écrit, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, donc c'est l'agneau. Ils sont en train de manger avec l'agneau de Dieu. Dans quelques-uns, ils ne le comprennent pas encore. À, vrai dire, à, quel moment, à quel moment vous pensez que les apôtres ont compris? À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter d'une manière permanente en eux. Alors là, ils ont tous compris les enseignements de Jésus, mais à ce moment-là, même quand on voit le dialogue entre Jésus et, et Pierre, qui dit « Tu ne comprends pas maintenant, mais tu vas le comprendre plus tard. » On dit que à Jérusalem, parce qu'on devait fêter la Pâque à l'intérieur des murs de Jérusalem, on dit que 250 000 agneaux étaient sacrifiés à chaque fête de Pâque. Et selon le nombre de personnes qui pouvaient être attachées à la famille, à ce moment-là, on jugeait qu'il y avait peut-être 2 millions de personnes qui sont à Jérusalem à la fête de Pâques c'est pour ça que quand les apôtres se sont, ont été remplis du Saint-Esprit, ont prêché l'Évangile, 3000 personnes se sont converties, ça l'explique pourquoi ils ont mis tout en commun. Parce qu'ils ils étaient là à la fête de Pâques, ils étaient là juste pour une semaine, ils venaient de régions éloignées, ils venaient à Jérusalem, ils fêtaient à Jérusalem. Plusieurs d'entre eux allaient avec leur famille, mais imaginez, ils se convertissent. Et là, les familles... C'est quoi ça? Ils les rejettent. Ils perdent leur travail. Ils se retrouvent sans ressources. Et là, c'est tellement beau de voir ça, c'est l'Église en action, hein. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leur terrain, ils vendent des choses pour pouvoir nourrir les frères et les sœurs qui sont avec eux. Ils ne sont pas en train, train d'enseigner un communisme évangélique sont juste en train de nous donner un exemple, un modèle de l'amour de l'Église qui, quand elle voient les besoins de l'Église, des frères et des sœurs, l'Église n'est pas le cœur fermé, ils sont généreux. Alors, Jésus est avec ses disciples, puis à ce moment-là, il établit un mémorial pour cinq raisons. Première raison. C'était pour être avec ses amis. Hein? Dans, dans Luc, on peut lire le euh, prochain passage. Euh, euh, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » L'humanité de Jésus. Avec ses disciples, c'est bon parce qu'il euh, est proche de ses disciples. Puis, il y a un changement qui se fait à partir du chapitre 13, où Jésus délaisse les foules pour passer de plus en plus de temps avec ses disciples. Ça va être comme une formation intensive. Là. Tout ce qu'il va enseigner dans les passages suivants, là, touche particulièrement les disciples. Donc, il veut être avec eux. Deuxièmement, c'était pour l'occasion de Judas de mettre à exécution sa trahison. Hein. Dans le texte, il le montre. Ainsi, verset 2, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'iscariote fils de Simon, l'intention de trahir. Et même durant, dans les autres évangiles, on voit, il y a un dialogue où même Jésus annonce que l'un d'entre vous va me trahir. Et là, Jésus, il donne toute l'occasion du monde à, à Judas de se repentir. Et ce n'est pas ça qu'il fait. Et il, il persiste dans son plan machadélique. Troisièmement, c'était pour établir un nouveau, un nouveau commémoratif, hein, la Sainte Sainte, le repas du Seigneur. C'était, Encore une fois, les disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus était en train de dire, mais là, Jésus est en train d'appliquer toutes les règles de, de, la, de la Pâque que Dieu a données depuis l'Égypte. Depuis tout toutes les, les séquences du repas étaient reliées au sacrifice de Jésus pour comprendre c'était quoi le sacrifice de Jésus. Quatrièmement, c'était euh, c'était une occasion d'enseigner ses, ses disciples, même sur sa propre vie. C'est écrit au verset 1, « Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » Verset 3, « Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. » Dans les autres Évangile synoptique, on peut lire aussi, il donne d'autres significations. Ça met en relief comment est-ce que le sacrifice de Jésus, là, c'était vraiment ça le plan de Dieu. À plusieurs reprises, Jésus a dit la même chose, il fallait que le Fils de l'homme meure, euh, qu'il soit rejeté par les hommes, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Les, les disciples, malgré que Jésus le répété plusieurs fois, ça rentrait pas dans leur esprit. Dans Matthieu 26, 18, Jésus avait donné toutes tout des, comme je le disais tantôt, une précaution sur la façon de célébrer. Hein? Même dans ce passage-là, il dit, allez à la, à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples, mon temps est proche, il est en train... D'accomplir le plan de Dieu, c'est pas euh, le hasard, ce n'est pas un accident de parcours, c'est vraiment ça que Dieu avait planifié. L'expression « il fallait que le Fils de l'homme » est une expression tellement intéressante, ça fait référence à la souveraineté totale de Dieu. Et c'est encore intéressant avec quand on, on comprend ici que le diable avait le plan, pas le diable, mais Judas avait le plan de livrer Jésus. On voit la responsabilité de l'homme, mais en même temps, on voit la souveraineté de Dieu. fallait que Dieu, et c'était le plan de Dieu que Jésus m'a, comment t'as ceci d'expliquer comment est-ce que Judas avait toute la liberté lui-même de faire ce choix-là, et qu'en même temps, Dieu accomplit parfaitement ce qu'il avait planifié, c'est un miracle. Essayez pas de l'expliquer. Beaucoup de théologiens ont essayé d'expliquer ça. C'est comme l'élection, la prédestination. Quand on essaie de l'expliquer totalement, on tombe dans l'hérésie. L'hérésie, ça veut dire l'erreur. Parce que ça, ça s'explique pas pleinement. Il y a plein d'autres vérités comme ça. Même chose comme l'incarnation. Comment est-ce que Jésus pouvait être Dieu et en même temps homme? On peut tenter de l'expliquer, mais si on essaie de le comprendre parfaitement, on va tomber dans l'hérésie. On doit l'accepter. Les scientifiques acceptent que les affaires ne sont pas capables de l'expliquer. Les théologiens aussi. soyez pas mal à l'aise avec ça. Dans Matthieu 20-28, je ne l'ai pas sur euh, mon PowerPoint, j'ai réalisé ça ce matin. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour, se, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'était le plan de Dieu et il est en train de l'accomplir. Finalement, cinquièmement, dernière raison, Jésus instruit ses disciples sur la grandeur du service. Il nous explique quel genre de relation on devrait avoir entre nous. Quel genre de relation qu'on devrait avoir dans la famille. Comment le mari doit agir avec son épouse. Comment l'épouse doit agir avec son mari. Comment dans l'Église, on doit agir les uns à l'égard des autres. Quand on comprend ce passage-là, là, c'est révolutionnaire dans nos relations. En principe, quand on comprend le passage, ça élimine toutes les chicanes. Quand il y a des chicanes, règle générale, c'est la réclamation de ses droits. On est offensé, on n'a pas été compris, on n'a pas été bien traité, on n'a pas été consulté. On ne s'est pas bien fait traiter. Toujours relié à nos droits. Et dans ce passage-là, Jésus nous montre ce qu'il fait avec ses droits. Dans l'Évangile de Luc, c'est tellement intéressant quand j'ai découvert ça en étudiant là, cette semaine. C'est écrit au, au chapitre 22... Pendant le repas, imaginez, on est à la veille de sa crucifixion. Pendant le repas, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Wow! <rire> voyons donc, ils n'ont pas fait ça! Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert, n'est pas celui qui est à table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Est-ce que c'est après cette chicane, afin de savoir qui était pour être le plus grand, que Jésus euh, donne ce modèle d'exemple de laver ses pieds? Peut-être. Mais comprenez aussi que pour être capable de servir son prochain de cette façon-là, il faut comprendre les motivations de Jésus. Dans le texte ici, il nous dit « « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. » Le comble de son amour. Et Jésus aimait ses disciples parce qu'ils parce qu étaient aimables? Non. Pas trop. Hein? Orgueilleux, égoïste, parfois colérique, compé compétition entre eux. Wow! <rire> Une belle gang comme nous. Hein? C'est euh, 12 hommes ordinaires hein, que John McArthur a écrit un livre sur chacun de ces personnages-là. Et maintenant, c'est ça qui donne du poids à l'exemple c'est que Jésus aime des gens pas aimables. Il, il les aime au point de les servir. L'expression. Euh, « Comble de son amour », selon votre version, euh, ma version ici, euh, euh, Louis II, 21, « les aimant jusqu'à l'extrême ». Le mot euh, peut signifier « perfection » ou « complitude ». Et l'exemple qu'il va donner dans, le, dans ce passage-là de « laver ses, les pieds de ses disciples », c'est une représentation de ce qu'il va faire sur la croix dans quelques heures un peu plus tard. Le comble de son amour. Le grand amour qu'on pourrait dire. Dans Jean 15-13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, c'est vraiment le grand amour. Je trouve ça toujours cute dans les mariages d'entendre les mariés échanger leurs vœux. C'est-tu cute, tu « sais, Je promets que devant Dieu, devant les hommes, je vais t'aimer, te servir. <rire> » Hey, comment? Ils sont vraiment innocents. Parce que quand la vraie vie arrive, là, je te dis que là, ils oublient les vœux. Mais je trouve c'est ça qui est merveilleux du mariage, c'est que c'est l'apprentissage de vraiment aimer. J'aime ça. C'est pour ça que j'aime ça vieillir. J'ai appris à aimer. J'ai appris à un peu plus l'humilité parce que je ne crois pas à ça qu'on atteint l'humilité. Ceux qui disent qu'ils ont atteint l'humilité, ils ont les deux pieds dans leur gueule. C'est un processus. C'est une direction. On veut aller dans cette voie-là. On veut ça. Comme Pierre. Est, il est tellement cute. Tiens, tu sais, il est là. Tu sais, si je te lave pas tout, tu n'auras pas une pareille. Ça toi. Il était maladroit. Mais il aimait vraiment Jésus. Il allait dans la bonne direction. Alors... Euh, cette histoire-là, bien connue, nous donne trois raisons pour lesquelles on devrait suivre l'exemple de Jésus afin d'aimer et de servir notre prochain. Premier, l'exemple. Découragez-vous pas, je vais finir à l'heure. L'action de, de Jésus de laver les pieds de ses disciples, c'était quelque chose qui était très commun à l'époque. Hein? Les gens allaient, euh, allaient dans les maisons. Et les maîtres demandaient aux serviteurs de la maison de laver les pieds de ses disciples. Il y avait deux types de serviteurs, vous savez. Un type, c'était comme un employé qu'on a aujourd'hui, c'est du mot duquel on a le mot euh, diacre. Et euh, c'est un serviteur. Dans Acte 6, c'est euh, des, euh, des laveurs de table, des, des waiters, des, euh, des serviteurs. Mais il y a un autre mot qui est euh, « doulos », qui lui, euh, le diacre ou le diaconos, lui, il y avait certains droits, comme les employés aujourd'hui ont certains droits, mais le doulos, lui, il n'y avait aucun droit. Et souvent dans la Bible, quand les, les, les, les exhortations on a, c'est le mot « doulos », c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de droit, qui est esclave, dépendant totalement de son maître. Son maître avait droit de vie et de mort sur lui. Il pouvait le traiter comme il voulait. Mais là, on donnait ces pratiques-là à ces serviteurs. Puis, hein, on sait qu'à cette époque-là, c'était des sandales, ce n'était pas des souliers fermés, puis il n'y avait pas la même hygiène qu'aujourd'hui. Ici, on se lave, enfin, tout le monde, presque, se lave tous les jours. Hein? À cette époque-là, on oublie ça, ça devait sentir le titi, puis euh, les pieds sales, puis là, on lavait les pieds, puis là, Jésus, hein, avec sa serviette, essuyait ses pieds. C'était quand même impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il décide de fêter, il, il, il, Jésus avait fait réserver une salle dans la chambre haute. mais là, il n'y a pas de hôte pour les recevoir. C'est une chambre qu'il a louée, une chambre où ils sont juste Jésus avec ses disciples. Puis à l'époque, comment ils mangeaient? Ils ne mangeaient pas avec des chaises. Ils il étaient sur des coussins cou, euh, étendus autour de la table et, et, euh, et là... Euh, c'était comme ça que les serviteurs venaient puis ils lavaient les pieds. La vraie question, c'est de savoir qui va se lever dans la gang pour laver les pieds. Il n'y a pas d'hôte, il n'y a, a pas de serviteur qui va prendre l'initiative de le faire. Personne. Jésus se lève, se dévêtit de ses vêtements quotidiens, il robe, toche, se met un linge est simple autour de lui, comme un esclave, comme un soldat, et se penche et commence à laver les pieds de ses disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je l'ai vécu deux fois. Deux fois, de, une fois à l'église à Mascouche, puis une fois dans une église américaine. Et je dois vous le dire, c'est troublant. En particulier à l'église à mascouche. Je je voulais pas donner mon pied. Ça m'embarrassait au bout. C'est comme. Tu es, es inconfortable, c'est quoi que tu es en train de faire, là? Et, mais je comprends Pierre. Pierre qui refuse parce que là, c'est. Hein, c'est troublant. C'est pour ça que. On voit à partir du verset 6, on voit la réaction des disciples, une réaction, prochainement, la réaction qui est vraiment légitime. Les, les disciples, malgré qu'ils ne qui, qui, euh, euh, comprenaient pas tout de Jésus, ils reconnaissaient que Jésus était l'envoyé de Dieu. Ils savaient qui était Jésus. Ils l'ont vu des miracles que Jésus a fait. Puis là, même Pierre, quand ça a réagi, il dit « Non, Jésus, je veux pas que tu laves mes pieds, on, on comprend sa réaction, fort probable qu'on aurait eu la même réaction. » Le lavement des pieds, c'est fait, de, pas du supérieur à l'inférieur, mais de l'inférieur au supérieur. Et, et, et Pierre <rire> savait que Jésus c'était le Seigneur, il savait que c'était le Messie. Et Jésus explique à Pierre, il dit, tu ne le comprends pas maintenant, mais bientôt, tu veux. étais pour comprendre ce que Marc 10, 45 nous dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de, plus, de plusieurs. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie. En tantôt, je vous disais, soyez des imitateurs de Paul comme un imitateur de Christ c'est là qu'on est rendu. Servir et donner sa vie. Comme je le disais tantôt, le symbole du lavage des pieds, c'est une représentation de ce qui va se produire dans quelques heures un peu plus tard. Et malgré ce que Jésus lui dit, dit, « Pierre, Pierre dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus dit, « Oui. » Il dit, « Tu ne comprends pas maintenant, mais tu vas le comprendre plus tard. » Alors, <rire> Jésus lui dit, euh, et c'est ça, non, Pierre lui dit, il insiste pour s'opposer. Il dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Deux négations, « Non, jamais. <rire> » Il dit ça à Jésus. « Non, jamais Jésus. » Y a t déjà dit ça quelque part, Pierre? Hein, quand Jésus annonce qu'elles allaient toutes être scandalisées, Pierre se lève. Pas moi. Puis le texte dans le grec, c'est une emphase. Quand même eux t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il est spécial, Pierre. Et là, Jésus... <rire> Encore une fois, il y a toute une association entre ce, cet exemple-là qu'il nous donne et la croix. Il lui dit, il dit, euh, il dit, euh, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si je ne te lave pas, merci. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon mon Pierre, toujours en bon sanguin. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Comme je disais tantôt, Pierre il aimait vraiment Jésus. Il veut être avec Jésus. Et là, toujours en association avec la croix, Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a euh, besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et là, il va plus loin. Il dit, Vous êtes purs, mais pas tous. Ça, c'est une parole extraordinaire, les amis. Il dit, « Celui qui est avec Jésus, celui qui est avec moi, celui qui a été lavé dans ses péchés par le sacrifice sur la croix, est déclaré pur. » Il n'a pas besoin de faire le rituel, parce que le lavage, les lavements, ça faisait partie des rituels. dans L'Ancien Testament, il faisait ça souvent. Mais il dit ce qui est intéressant, il dit, « Ce que je vais accomplir sur la croix, quand tu es attaché à moi, T'es pur, puis tu n'as plus besoin de faire ce rituel-là des lavages parce que tu es déclaré pur une fois pour toutes. C'est toute une parole d'encouragement. Pur une fois pour toutes. Imaginez, pur! Je pense à tous mes péchés, là. Je pense à toutes mes erreurs, puis je pense à tous mes manquements, puis mes stupidités, puis mon orgueil. Jésus me déclare pur. Moi, je me sens vraiment aimé. Je me sens vraiment aimé parce que la grâce de Dieu, je la comprends. Je comprends que Dieu ne me traite pas et ne m'utilise pas en fonction de mes mérites, mais que c'est toujours relié à lui, à la croix, à la perfection de la croix. 1 Jean 1 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de certains péchés. Tout, tout. Je pense j'ai déjà raconté l'histoire. C'est un, un, un, un, un chrétien que j'ai croisé un jour, ça fait très longtemps. Puis, euh, lui, il, avait, il était célibataire, puis il s'était gardé pur toute sa vie. Il était content de sa pureté. Il n'a pas couché avec personne, il a gardé pur son célibat, tout ça. Puis il vient me voir, puis il me dit, Louis, si un chrétien meurt dans l'adultère, est-ce qu'il va au ciel? Je dis, si c'est un vrai chrétien. Si c'est un chrétien stupide qui fait l'adultère, il va au ciel. S'il si a vraiment compris l'Évangile. Mais là, là, il était fâché après moi. Il était très en colère. Parce que pour lui, c'était comme si ça, ça le reliait à lui-même, parce que lui, c'est ta garde des purs. Puis gloire à Dieu, c'est à garde des purs. C'est excellent pour lui-même. Quand tu t'obéis à Dieu, c'est à toi que tu te fais du bien. Quand tu ne vas pas dans l'adultère, c'est à toi que tu te fais du bien. Si tu vas dans l'adultère, tu te mets dans le trouble. Maintenant, oui, ça se peut qu'un chrétien commette l'adultère. Oui, ça se peut, puis un chrétien peut faire plein de péchés. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas reconnaître Jésus-Christ, comme le Messie, ne pas se reconnaître comme pécheur, ne pas être pardonné. Mais si tu reconnais Jésus comme le Messie, que tu confesses tes péchés, que tu te repentes de tes péchés, Jésus dit, vous êtes pur. Quand j'étais jeune chrétien, jeune pasteur en plus, hein, j'avais dit à l'église, j'aimerais mieux, mieux enseigner un petit peu plus légaliste qu'être un petit peu plus sous la grâce. Mais faut-tu être sans dessin à avoir dit ça? C'est parce qu'on pense que de garder les gens dans la peur, ça va les amener à obéir. Ce pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'on a besoin, c'est de découvrir la grâce. Les gens qui font l'adultère, ils se privent la grâce. Ils ne découvrent pas c'est quoi la grâce. Tu n'as pas besoin de coucher avec quelqu'un. Jésus, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de te voler parce que tu as besoin d'argent. Jésus est suffisant. C'est la grâce que tu as besoin de découvrir parce que ta grâce est suffisante. La grâce en Jésus a dit, ma grâce te suffit. Je ne sais pas ce qui manque dans votre vie. Parce qu'il y a toujours des choses qui nous manquent. Tu n'as plus de relations sexuelles, C'est vrai que ce n'est pas bon. C'est vrai que le plan de Dieu, c'est que le mariage, ait des relations sexuelles joyeuses. Mais ça ne justifie pas l'adultère. Ce que tu as besoin plus que des relations sexuelles, c'est que tu as besoin de Jésus. Parce que lui est capable de combler ce manque-là. C'est important de comprendre ça. Même quand tu es rejeté, même quand tu n'es pas compris, ce qui est le plus important, c'est que Jésus te comprend et te rejette. Il t'accueille. Ça, c'est la grâce. Hébreu 10, 14. Car par une seule offrande, il en est à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À la perfection. C'est pour ça que, nous, notre problème, c'est qu'on regarde à l'horizontale, mais dans le ciel, tu es déclaré juste. Dans le ciel, tu es déclaré pur. Et sur la terre, tu es dans ce processus-là de transformation, mais tu vas toujours rester pécheur. Mais si tu meurs, et tu vas mourir, tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Et Dieu, quand il va te regarder, ce n'est pas toi qui va voir, mais il va voir la justice, la perfection de Jésus. Il y a eu un transfert. Tu as reçu la perfection de Jésus et Jésus a reçu ta condamnation. Et Jésus sur la croix il a dit tout est accompli. Il manque rien. Une fois pour toutes. Notre passage termine avec le principe et là, Jésus explique à ses disciples, après avoir fait ce symbole, il dit il utilise, il dit Moi, je suis au verset, verset 12, après avoir euh, le, leur avoir lavé les pieds et repris ses vêtements à la table, il dit Comprenez-vous ce que j'ai fait Vous m'appelez maître, rabbi. Mais, Maître n'est pas mauvais, mais ça n'a pas le même poids que Seigneur. Maître, il y avait des maîtres à l'époque. Mais c'est le deuxième mot qui est très fort, le mot Seigneur, Adonai. C'est le mot qu'on donnait à Dieu dans l'Ancien Testament, dans la version grecque. Le mot Adonai, le mot Seigneur, est une des plus grandes démonstrations de la divinité de Jésus. Jésus est Seigneur, c'est Dieu, le Maître absolu, celui qui avait tous les droits sur sa création et qui l'a par amour décidé de servir et de mourir sur la croix. Pour des, les disciples, pour des créatures déchues, il les invite à l'imiter. C'est ça que Jésus est en train de donner ici comme exemple. C'est exactement ce que Paul explique dans Éphésiens chapitre 2. Ce passage-là qui est tellement bien connu, lise. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'amour, lequel existait en forme de Dieu, Dieu, Adonai, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même comme un criminel, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si vous savez qui est Jésus, et que vous lisez un passage comme celui-là, ou celui qu'on est en train d'étudier, vous comprenez que c'est wow! « Ça dépasse l'entendement. Et quand il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ce genre d'amour-là qui a motivé son acte de service, bien, s'il y a des problèmes entre nous, c'est parce qu'il manque d'amour. » Comme je le disais tantôt, quand il y a des problèmes dans l'Église, c'est parce qu'on ne s'aime pas vraiment ou on s'aime plus. On n'aime pas les autres. J'ai lu dans un livre, une histoire foudroyante, c'est l'histoire d'un pasteur qui raconte euh, sa première nuit de noces avec son épouse. Un beau jeune homme, une belle jeune fille, puis ils sont euh, à la chambre d'hôtel la soirée de noces. Hein? Les gars, à quoi ils pensent la soirée de noces hein? Je dis les gars, mais... les filles aussi, non? mais à cause de la testostérone, les gars, c'est des fois plus élevé. Hey, on a de choc. Hein? Et là, son épouse est dans la chambre en petite tenue, tout est parfait, il a le doigt. <rire> dit, Tonight is the night. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un bol, il met l'eau dedans, il s'agenouille à son épouse, puis il lui lave les pieds. Puis il lui dit, « Par la grâce de Dieu, mon amour, je m'engage à te laver les pieds toute notre vie. » Le choc. « Ça comme pas le temps. »« Tu fais pas ça. Ça, ça tout le monde. » Il est en train de dire que ce qui est légitime, j'ai le droit et que j'attends depuis longtemps, je le mets de côté pour te démontrer que je vais t'aimer et te servir toute ma vie. Encore une fois, peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des bonnes intentions. Peut-être la réalité, le l'a rattrapé un peu plus tard dans, dans son mariage. Mais le, le principe demeure le même. Tu sais, d'être dit, je vais laver les pieds de mon épouse, mais... Pas juste une fois, parce qu'il y a des gens qui ont fait de, ce, de cet exemple-là un commandement dans l'Église. On les appelle les baptistes laveurs de pieds. Les catholiques aussi font ça dans leur rituel à la Pâque. Je ne sais pas comment ça se passe, là, mais ils pratiquent aussi le lavage des pieds. Mais euh, ce n'est pas donné dans la Bible comme la, la Sainte-Sainte ou la, le baptême. C'est euh, Premièrement, Jésus lui-même, il le dit, il dit, je vous donne un exemple. Ce n'est pas un commandement, c'est un exemple. Puis, quand un événement n'est pas répété plusieurs fois dans, dans les autres écrits, tout ça dans les autres endroits de la Bible, règle générale, on ne peut pas euh, imposer ça comme une règle. C'est euh, contextuel et non pas normatif. Contextuel, euh, au moment où Jésus le fait, normatif serait pour nous encore aujourd'hui. Mais ça, cet exemple-là, -là, c'est un exemple qui est donné dans le lavage des pieds, mais là, dites-moi, de quelle façon vous, vous servez les uns les autres à la maison? Quand j'enseigne la parole de vie l'institut biblique, je donne un devoir, parce que j'enseigne l'évangile de Marc. Marc 10, 45, c'est le verset central de l'évangile. Le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour donner sa vie en un Je leur dis... Vous avez un devoir de deux pages. Je ne leur donne pas grand-chose, hein? Je dis, vous avez deux pages à écrire et à réfléchir. Prenez un exemple de ce que Jésus a fait durant son ministère de service, puis appliquez-le dans votre vie. C'est fou comment ils ont de la misère à faire ça. C'est ce que tu veux dire? comment Des exemples de service, il y en a des tonnes dans les ma maison. Tu sais, tu prends une décision, cest une décision que tu prends pour tes intérêts personnels ou pour les intérêts personnels des autres? Intérêts personnels de ton épouse, intérêts personnels de tes enfants, intérêts personnels de l'Église, pas tes intérêts, les intérêts de l'autre. Fort probable que dans votre vie, vous n'allez jamais vous faire laver les pieds, mais vous avez une multitude d'occasions à l'Église pour pouvoir le faire. Puis, comme je dis souvent, la maison, c'est le laboratoire de la vie. Si vous ne le vivez pas à la maison, vous n'allez pas le vivre à l'église. Ça se vit à la maison, ça se pratique à la maison, puis ça s'exprime dans l'église. Et quand Jésus a dit, Paul, ce passage-là, « Ayez les sentiments qui existaient en Jésus », « Wow, ça va loin, ça va jusqu'à mourir pour ton prochain. Mourir pour ton frère. » Un Jean, un Jean 3,16, de même que Jésus est mort pour nous, de même vous devez mourir pour vos frères et sœurs. C'est vraiment troublant. Jésus dit, « Vous devez faire de même. » Voici l'exemple que je vous ai donné. Moi, j'avais tous les droits d'être servi, mais j'ai mis mes droits de côté. J'ai ai lavé des personnes qui ne sont pas aimables. Vous aussi, lavez les pieds des personnes qui ne sont pas aimables. Jésus conclut en disant, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, vous avez reçu aujourd'hui toute la connaissance. Là, maintenant, le bonheur vient dans la mise en pratique. Le diable est un grand théologien. Il connaît toute la Bible, mais il est méchant. Rebelle à Dieu. heureux. Nous, les chrétiens, on apprend beaucoup de choses. Mais le mettre en pratique, ça, c'est une autre histoire. Jean, chapitre 2. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous vous dise... « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi la connaissance sert? À quoi la foi sert? Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. » Ça s'exprime dans le quotidien, dans le concret. Prions. « Seigneur Jésus, quel passage foudroyant! Oh, » Je suis tellement loin moi-même de mettre ces choses en pratique. Il suffit juste que des fois, mon épouse ne reste pas envers moi comme je le voudrais. Puis, en dedans de moi, il y a toutes sortes de choses qui se manifestent. Encore cette semaine, j'ai été bousculé par un frère dans un comité, « Seigneur, puis... » Ça devenait dans ma tête tout le temps. Là, puis là, là, Seigneur Jésus, pardon. Je veux, Seigneur, je t'aime. Je sais que je ne t'aime pas parfaitement, mais je t'aime puis je veux faire ta volonté. Je te prie pour, Seigneur Jésus, notre belle église, la belle église euh, Oasis. Premièrement, merci pour chaque personne que tu ajoutes. Ce sont des cadeaux qui viennent de toi. Ce sont des précieux parce qu'ils font, ce sont des frères et des sœurs qui font partie de la belle famille. Seigneur Jésus, apprends-nous à vraiment s'aimer et à se servir comme toi tu le fais, qu'on soit tes imitateurs. Et apprends-nous à le mettre en pratique d'abord à la maison, dans ton nom précieux. Amen.